Et sécurité pour jeunes cadres dynamique Bonjour, bienvenue à votre première vidéo de santé et sécurité. Voici maintenant la politique de la compagnie en ce qui a trait à la santé et la sécurité. Donc, vous êtes maintenant un nouveau jeune cadre dynamique dans notre entreprise et nous voulons vous parler des bienfaits de la santé et de la sécurité. Vous savez, la compagnie a très à cœur la santé et la sécurité pour les employés de cette entreprise. Ainsi, nous avons pensé à mettre de l'amiante pour bien isoler les murs et le plafond pour bien protéger contre les risques d'incendie. Donc, comme nous parlions de cette fameuse asbestos, aussi appelée amiante, de, de, qui provient de cette magnifique région où on peut voir les beautés naturelles des mines d'amiante, vous le savez, cette amiante, et maintenant, un des plus grands avantages de cette entreprise, car étant donné que nous travaillons avec des produits toxiques et dangereux, il y a de grands risques d'incendie. Mais heureusement, nous avons pensé à la santé et la sécurité de nos employés pour les protéger contre les incendies et aussi, évidemment, surtout protéger, on peut dire, l'usine de la compagnie. Vous le savez, nous avons très à cœur la santé et la sécurité de nos employés à cœur. Donc, nous avons aussi établi une politique contre la cigarette. Car, vous savez, la cigarette est très dangereuse pour les risques d'explosion à côté de nos produits toxiques et dangereux. Alors, maintenant, nous interdisons donc aux employés de fumer juste à côté des cuves de produits toxiques et inflammables. Mais, heureusement, nous respectons aussi les droits de nos travailleurs de pouvoir fumer, car fumer, c'est aussi relaxer. La compagnie vous remercie d'avoir écouté ce vidéo instructif pour que vous appreniez finalement comment la santé et la sécurité fonctionnent dans cette belle entreprise. Ainsi. Vous pourrez repartir et parler à vos employés et leur enseigner ainsi les rudiments de la santé et de la sécurité. Puis, finalement, ça va-tu être correct? J'espère bien. Avec deux accidents dans le dernier mois, ça commence à me goûter cher à la poursuite. Hey, puis pour les maladies que le monde ont, parce qu'ils ne peuvent pas se laver les mains parce qu'ils n'ont pas d'eau chaude dans les toilettes, là. As tu as-tu une autre solution économique pour ça? toi? Ben écoute, moi, je pense qu'il faudrait en parler aux avocats du contentieux. là. Il va falloir régler ça. Là. Ouais, bon dieu.